Alright right guys. on est avec les deux lumières Vipar Spectra et mes King Kush. Et oui, je pense que c'est le temps des arrosés. Mes quatre plants sont en floraison. On peut voir les cocottes commencer de King Kush. Et vraiment, là, le Dossido Purple Punch, si vous aimez mieux, le Slurry Cane. Ah, vraiment, vraiment soif, là. Vraiment soif. Les King Couch aussi. Regardez les petites fleurs qui commencent à pousser. Toujours avec Vipar Spectral, la lumière XS2000. Super modèle avec des lumières LED de marque Samsung. Et la lumière P2000 de Vipar Spectra, un peu moins dispendieuse. Donc, j'arrose ça. On va attendre quelques heures et on va voir le résultat des plantes euh, prendre du mieux grâce aux nutriments Remo. Donc, je vais faire ma recette, mon mélange ajuster mon ph à 6.5 et d'après moi, ces plantes-là vont être très, très, très heureuses d'avoir du manger. Toutes les petites granules sont pas mal disparues. Avec le vent, ça l'a séché. Ces petites granules-là, c'était les, les genres de petits copeaux de bois là, qui étaient dans mes contenants. Les contenants dont euh, les prédateurs étaient dans des contenants. Les prédateurs étaient avec ces petites granules-là là, pour le transport. Donc, euh, ils étaient tous éparpillés sur les feuilles, vous le savez. Là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. All right, gang, je fais mon mélange. Je pense que c'est le temps d'arroser ces plantes-là. Ils ont vraiment soif. Ils ont vraiment faim. All right, gang. On continue ça, cette grow-là avec Vipar Spectra. Alright, gang, une lumière qui vient de s'éteindre. L'eau va s'éteindre dans minute à l'autre. Je leur montré que mes plans prenaient vraiment de la vie avec les deux Vipar Spectra. C'est seulement la P2000 là, qui est allumée. Donc, ils ont peut-être un petit 5 euh, minutes d'intervalle. Donc, le Slurry King, euh, si vous aimez mieux, le Ducido Purple Punch reprend vie. Les feuilles remontent très bien. Donc, après une bonne nuit de sommeil. Vont être très heureux j'ai donné 2 litres 2 litres à chacune de mes plantes avec des nutriments remo euh, le ph je vous dis la vérité avec weedman c'est toujours la vérité 6.3 6.3 donc euh, j'aurais aimé avoir 6.5 mais j'aurais pu rajouter du ph up et voilà, la lumière est éteinte. Donc, euh, cela termine la vidéo. On se revoit bientôt. Un pouce, un commentaire. À la prochaine. Ciao. Hey gang, on est le lendemain. Je voulais vraiment vous montrer là, euh, ce que ça donnait. Les plantes en santé après un, un bon repas de Remo nutriments. Comment le Docido Purple Punch, si vous aimez mieux le Suricane, vraiment en santé. Comme les king couches ici. Un hein, king couche. La deuxième. Oh, cette feuille-là ici, euh, c'est la seule feuille que les boutes comme ça, on va l'enlever comme ça, il n'y en aura plus. La semaine prochaine, je vais faire une grosse défoliation. On va tout enlever, là, les bas de plein, ici, là. On va lui donner une autre semaine, pour euh, prendre la vigueur. Donc, euh, on voit toutes les petites têtes, là, les petites, euh, les petits boutons. Il va y avoir de la cocotte, là-dedans. J'ai hâte de voir le résultat final. All right, gang! On se voit bientôt dans une prochaine vidéo avec Bipar Spectra. Ciao, ciao.